Alors place à d'autres solutions, celle de notre grand témoin qui a accepté de nous les partager depuis son lieu d'études et de recherche, le fameux MIT, donc le Massachusetts Institute of Technology, qui est situé à Boston, aux états unis Théoriquement, il est 11 heures là-bas. Elle a accepté d'être avec nous en direct pour ses journées de l'ICLI. Esther Duflo, petit portrait rapide avant qu'elle prenne la parole. Esther Duflo est économiste de terrain, vous le savez, elle est aussi professeure. Elle est à la fois la plus jeune la deuxième femme est le quatrième ressortissant français à avoir décroché le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel. C'est donc un prix Nobel d'économie qu'elle a reçu en 2019, conjointement avec son époux, Abidjit Banerjee et Michael Krenner. Son idée, tout simplement, c'est comparer les résultats d'essais de terrain pour choisir les mesures les plus efficaces pour lutter contre la pauvreté dans le monde. C'est donc analyser, prévenir plutôt que guérir, sur différents fronts. Esther Duflo... Bonjour et bienvenue dans ces journées de l'UCLI. Eh bien, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup de, de, de me recevoir euh, ici. Félicitations du, du lancement de cette chaire sur les sur les, vulné les vulnérabilités. Euh, je crois que les périodes, euh, euh, toute la période qu euh, que nous vivons, pas seulement depuis la crise du Covid, même avant la crise du Covid, les, les, les inquiétudes qui sont partagées, qui sont à la fois sur... Euh, euh, les changements climatiques, en particulier dans la dans la jeunesse, qui le ressent comme une, une immense vulnérabilité, les inquiétudes euh, sur les fins de mois, qui est euh, qui est senti euh, à nouveau comme une immense vulnérabilité, parfois qui entre en conflit euh, sur la euh, dans la décision des politiques publiques, mais qui en principe ne devrait pas être source de conflit, euh, et bien sûr euh, la crise du Covid suivie par euh, par la la la guerre entre la la guerre de, en Ukraine nous rappelle que les vulnérabilités sont au cœur euh, de notre existence. Euh, je pense qu'il ne faut pas se dire que l'objectif de, de, de la politique publique, ou l'objectif d'ailleurs d'une de, de, vie individuelle, est de se débarrasser de ces vulnérabilités. D'abord parce que ce n'est pas un objectif qui est euh, atteignable. Euh, il y aura toujours, même si, même en l'absence de, de changement climatique, par exemple, euh, nous serons toujours vulnérables aux, aux, aux, aux accidents du climat. Que ce soit euh, une, des périodes très chaudes, euh, comme nous vivons par exemple aujourd'hui en Inde, que ce soit euh, des, des incendies, euh, comme euh, le sud des États-Unis le vit aujourd'hui également, euh, que ce soit euh, des inondations. Euh, ce type d'événement, on le sait, est de plus en plus fréquent et sera de plus en plus fréquent avec le dérèglement, avec le réchauffement de la planète, mais même en l'absence du réchauffement de la, planète, de la planète, a fait toujours partie euh, de notre de nos existences. Donc cette vulnérabilité vis à vis vulnérabilité vis à vis euh, des, euh, des des éléments naturels, elle a toujours été euh, euh, une partie de notre de notre vie. Euh, la vulnérabilité, euh, il y a aussi une vulnérabilité qui est créée par euh, nos modes de, de, de production, euh, nos modes de consommation, nos modes d'organisation de, de la société. Euh, les, les, les entreprises font, fat, font face à des chocs euh, de différentes euh, provenances. Il y a des chocs d'offres, de, euh, comme nous vivons aujourd'hui, où euh, la, euh, à cause de la crise du Covid, suivie de la crise en Ukraine, les les, les matières premières des entreprises sont, arrivent de manière irrégulière ou sont plus chères, etc. Ce qui fait qu'elles souffrent euh, dans leurs approvisionnements hein, et, et, et que ça se, ça se traduit euh, par euh, une, une augmentation des prix ou une augmentation des délais pour recevoir les biens, etc. Euh, donc ça, c'est produit essentiellement quand même euh, par, les, euh, par les humains. Mais c'est pas parce que c'est produit par les humains que c'est nécessairement l'objectif d'arriver à une société où ces, ces, ces vulnérabilités n'existeraient pas, parce qu'elles sont aussi le revers de la médaille de sociétés qui sont euh, dynamiques, qui sont efficaces, qui essayent des choses, euh, qui changent d'avis, etc. Il y a aussi des chocs d'offres, des chocs de demande, pardon, où euh, les modes changent, les gens euh, euh, aiment d'autres choses à d'autres moments, et ça crée des vulnérabilités dans le système parce que tout d'un coup, ce qui était... Euh, euh, euh, Très désirable, à un moment donné, ne l'est plus. Donc, les gens qui produisaient ces choses très désirables se trouvent euh, euh, à faire face à un choc de demande et du coup, euh, il faut qu'ils changent d'occupation. Donc, je pense que l'idée euh, de, euh, d'abandonner de, de, les, de, de, de, de réduire les vulnérabilités au, au maximum, comme ça a été un petit peu discuté peut-être dans, euh, dans les discussions sur le monde de demain qui ont eu lieu au début de, de la crise du Covid, où tout le monde était chez soi à réfléchir à qu ce qui se passerait après. Dans ces discussions du monde de demain, il y avait un petit peu une, une espèce d'ambition de revenir à une, à une société qui soit euh, euh, fermée sur elle-même, qui revienne à, à, à, à, une, une boucle, à des boucles très très courtes, euh, qui seraient presque des boucles locales, pas seulement euh, nationales, mais, mais peut-être euh, réduites, disons, à la communauté, au village, à la ville, à la région, euh, dans l'idée un petit peu que euh, l'intégration euh, nationale, l'intégration internationale encore plus, nous, à, nous confronte à euh, des vulnérabilités inacceptables. Et là, à nouveau, je pense que ce n'est pas forcément la bonne euh, réaction la bonne réaction, c'est plutôt de se dire ces vulnérabilités existent, elles existeront toujours et dans une certaine mesure, elles vont peut-être s'accentuer. Euh, la crise du Covid, évidemment, a été une, une illustration parfaite de ça, puisque on, ça a montré que nous étions vulnérables à une pandémie. Ça n'a pas créé la vulnérabilité au, à la pandémie, parce que cette vulnérabilité, elle, elle préexistait. C'était une question de... de de temps. C'est une question de quand une crise comme ça allait arriver, pas une question de si elle est arrivée. Et dans le futur, il faut que maintenant tout le monde sache qu'à un moment ou à un autre, quelque chose de cet ordre se reproduira. Peut-être pas de notre vivant, mais peut-être de celui de nos enfants. Donc, ces vulnérabilités existent. Ceux qui euh, pour ceux qui vivent dans la pauvreté, bon, je travaille surtout sur la pauvreté dans les pays euh, les plus pauvres, elles sont encore plus extrêmes puisque les plus pauvres vivent souvent justement dans des, dans des boucles petites où euh, ils ne bénéficient pas euh, de, de, de l'assurance implicite qui euh, vient d'être dans des systèmes complexes. Ou si quelqu'un, par exemple, dans un village, si le village vit plus ou moins en autarcie, s'il y a un choc climatique, tout le monde est, euh, est touché par ce choc. Si chaque personne vit en autarcie et qu'il y a un choc climatique, alors cette personne-là est particulièrement touchée. La réponse à cette, euh, à cette vulnérabilité, ça pourrait donc être de s'en protéger au maximum. On voit ça beaucoup dans les pays euh, pauvres, où euh, les, les plus pauvres souvent sont, sont résistants à essayer de nouvelles technologies, par exemple agricoles, euh, pas parce qu'ils ne se rendent pas compte que si tout va bien, euh, ils, ils auraient un revenu, une consommation supérieure avec ces nouvelles euh, graines, par exemple, qu'on leur propose, mais parce qu'ils se rendent compte que euh, ça augmente à la fois la probabilité de succès, mais aussi la probabilité d'échec. Par exemple, euh, quand un, un paysan achète, euh, euh, un paysan au Kenya qui est un paysan qui produit du maïs, dans la situation habituelle, n'achète pas ses graines de maïs. Il réutilise une partie de son maïs pour le replanter. Euh, donc, le maïs, les, les graines de maïs, il y en a euh, suffisamment pour se nourrir et pour planter. S'il achète du maïs hybride, euh, si tout va bien, la production est bien supérieure. Donc, en moyenne, elle est bien supérieure. Mais si tout va mal... Si les graines ne poussent pas pour une raison ou pour une autre, il n'a pas de récolte et l'investissement qu'il a fait dans les, dans, les, dans les graines de maïs disparaît. Donc, pour, donc investir dans ces euh, technologies plus, euh, plus productives rend euh, ce paysan plus vulnérable. Et parce que ce paysan n'est pas protégé contre cette vulnérabilité, il va choisir de, de rester sur sa technologie initiale et du coup de, de produire moins pour, pour sa famille. Quelle est la réponse Donc ça, c'est la réponse individuelle, qui est la réponse rationnelle et normale devant euh, l'absence de, de, de protection. Mais quelle est la réponse que doit, à, à laquelle, à mon avis, doit euh, euh, se préparer la société C'est justement de s'organiser en, ta, en, en tant que société, pas pour éliminer les vulnérabilités, mais pour les prendre en compte, pour les accepter comme une partie de ce que nous sommes en tant qu'humain et en tant que société, et pour donc protéger et s'engager à protéger euh, chacun et chacune euh, dans la société euh, devant euh, les, les chocs de la vie euh, qui sont la nature même de cette vulnérabilité, qui peuvent être des chocs de santé, qui peuvent être des chocs économiques, qui peuvent être des chocs climatiques, etc. C'est l'objectif euh, dans, dans, dans nos sociétés de la, la protection sociale. La difficulté, c'est que la manière euh, dont cette protection sociale est souvent présentée, ce n'est pas justement comme la réponse normale et logique et, euh, euh, due à chaque citoyen et citoyenne euh, du f... en échange du fait de, de vivre ensemble en société. C'est souvent présenté individuellement comme un acte de charité, comme un acte de... Euh, de bon vouloir de la part de, euh, de la société ou de la personne qu'il propose et de la part de la personne qui reçoit comme quelque chose qui, en, qui, qui crée une dette euh, et qui crée aussi une relation de dépendance et une relation d'infériorité. Nos systèmes de protection sociale sont hérités euh, de système euh, victoriens de l'Angleterre victorienne, où la, la, la, la protection sociale était accompagnée d'une grosse dose de punition euh, pour rendre les, les gens le plus… Euh, euh, pour, pour surtout ne pas donner euh, aux gens qui pourraient avoir besoin d'aide euh, trop d'encouragement de, à rester paresseux. L'idée derrière cela, c'était que d'une part, quand quelqu'un a besoin d'aide, si on l'aide trop, il, il risque de, de devenir paresseux et de s'enfoncer dans cette, dans, dans cette euh, pauvreté temporaire qui se transformerait en misère. Et d'autre part, pour éviter à l'avance pour prendre pour prévenir la, la, ces situations de, de pauvreté en faisant peur, disons, aux, aux bons citoyens en leur disant ne prenez pas trop de risques surtout euh, travaillez dur parce que si vous travaillez autrement vous risquez d'être de tomber dans cette dans cette situation où vous devrez vous humilier pour recevoir l'aide euh, auquel vous aurez besoin donc dans l'Angleterre victorienne on mettait euh, les pauvres euh, dans des maisons qui ressemblaient plus à des maisons de, de correction, les familles étaient séparées, les gens devaient bien sûr travailler pour leur, euh, pour leur, euh, pour leur nourriture. Il y a des descriptions euh, euh, merveilleuses et, et, et, et, et très frappantes euh, de, de cette vie dans les maisons de pauvres, dans l'œuvre dans de George Orwell, en particulier dans, dans le livre « Down and Out in Paris and London que » je, que je vous recommande vivement. Euh, cette, euh, nous sommes bien loin d'être partis, d'être de, de, de, libérés de l'esprit de cette, de cette Angleterre victorienne. Nous sommes, nos, nos systèmes de protection sociale sont encore emprunts euh, de, cette, euh, de, de, de ce côté euh, violent euh, qui a, a sorti à l'aide euh, une, une humiliation euh, pour les individus. Cette humiliation, je ne sais pas si elle était prévue, ou si c'est euh, simplement un, un effet secondaire, disons, d'avoir voulu introduire toutes ces contraintes. Mais aujourd'hui, elle fait partie, euh, pour les personnes qui ont besoin d'aide, soit de manière chronique, soit parce qu'elles elles font face à un choc temporaire de la vie, euh, de l'expérience de la protection sociale. Ceci est vrai euh, pour les personnes les plus pauvres des pays riches, et c'est par exemple quelque chose qui est très... Euh, frappant dans les témoignages euh, qui sont recueillis par ATD Carmonde euh, dans, dans le cours de leur, de leur travail. Euh, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve euh, de manière très euh, euh, présente euh, dans, les, dans les pays en développement, dans les pays pauvres ou même dans les pays où tout le monde est pauvre. Être encore plus pauvre et demander et avoir besoin d'aide, c'est souvent un parcours de combattant qui est associé euh, d'humiliation. Euh, on demande aux gens de faire preuve de, de, leur, de leurs besoins, on demande aux gens de refaire preuve de leurs besoins. Les gens sont facilement exclus des programmes et euh, souvent pour des raisons qu'ils qu ne comprennent mal. La défenseuse des droits euh, y, euh, en France l'a bien manifestée par des exemples euh, tr très, très concrets. De personnes qui, en particulier vis-à-vis -vis de. de dans, dans, dans, dans le cadre de la dématérialisation euh, des services euh, en France, se sont trouvées euh, dans l'incapacité de, de, de, de prouver leurs besoins et dans des situations souvent recommandées et, et est où plus ils avaient de besoins, plus c'était difficile de les prouver. Euh, je voudrais être claire sur une chose ce n'est pas, à mon avis, un accident. Ces situations ne sont pas des accidents, des des, des, euh, euh, des erreurs de parcours qu'on pourrait corriger avec des euh, euh, des, des fixes techniques. Euh, ces erreurs, ces, ces situations-là, elles sont le produit presque obligatoire d'un système qui euh, est euh, euh, suspicieux sur la véritable euh, euh, sur le véritable besoin des gens, donc où tout le monde où il y, y a une peur permanente de la fraude d'une part, et d'autre part qui considère que la vulnérabilité est essentiellement le produit de décisions individuelles qui viendraient d'une forme de d'une forme de euh, de paresse si j'ose dire le mot, et donc qui doit la combattre en rendant les choses le plus difficiles possible. Et cet esprit emprunt aujourd'hui, même dans un pays comme, euh, comme la France, qui est un pays riche et qui est un pays qui dépense aussi beaucoup d'argent en protection sociale, euh, qui emprunt l'esprit absolument au plus haut niveau. On l'a vu avec le discours, euh, euh, le fameux discours off euh, euh, du président Emmanuel Macron qui, qui, qui parlait de l'argent fou, du pognon de dingue et du fait que ça n'aide pas les gens. Jusqu'au euh, euh, niveau le plus faible ou au niveau individuel, chaque personne qui est en charge euh, d'administrer cette protection sociale euh, a, euh, est inquiet ou inquiète à l'idée de trop donner à quelqu'un. Pour vous donner un exemple, dans, euh, qui à, à nouveau, c'est quelque chose qu'on retrouve à la fois dans les pays riches et dans les pays euh, moins riches. En Inde, euh, où je travaille, j'ai travaillé sur euh, la... Euh, les personnes âgées, je fais beaucoup de projets avec des personnes âgées dans l'État du Tamil Nadu. en euh, Inde. L'État possède, pour les personnes âgées vulnérables, euh, une, un programme de, de minimum vieillesse comparable à, au nôtre. Pour candidater à ce programme de minimum vieillesse, il faut prouver qu'on est euh, extrêmement pauvre. Or, euh, nous avons conduit une partie du gouvernement, le service statistique, l'équivalent de, de l'INSEE, a conduit une enquête dans, dans, dans des villages auprès de, de, de milliers de personnes et a identifié euh, euh, plusieurs centaines de personnes, presque un millier, qui euh, semblaient satisfaire ces critères d'être extrêmement pauvres, dans le sens où elles avaient euh, des, des maisons toutes petites, aucune source de revenus, euh, mangeaient très peu, etc. Et, euh, et, mais ne recevaient pas le minimum vieillesse pour... Euh, pour différentes raisons. Euh, ils ont fait une liste euh, de ces gens et ont transmis cette liste aux, euh, aux, aux services qui sont en charge euh, d'administrer le minimum vieillesse. Euh, le service en charge d'administrer le minimum vieillesse est venu voir ces gens et euh, elle, elle les a euh, instruits leur cas pour voir s'ils pouvaient être uh, inclus dans le système. Ce sont donc des personnes âgées euh, souvent vivant seul. Euh, nous sommes euh, euh, dans, dans un état qui est l'état du Tamilou qui est relativement riche, le, le minimum vieillesse est très faible. Euh, sur le, le, tous les cas qui ont été euh, transmis, moins d'un tiers ont été acceptés. Et quand nous avons comparé la, euh, le, le niveau de bien-être économique des de de, de, de personnes rejetées aux personnes acceptées, nous avons pu voir que les personnes rejetées étaient en général plus pauvres que les personnes acceptées. Elles avaient été rejetées sur des critères techniques. Par exemple, il y avait un fils qui était dans la ville, qui, qui était à la ville, qui aurait pu en principe soutenir la personne, etc. Euh, où, euh, à chaque fois, un, un, un un raisonnement a été donné, mais le résultat paradoxal, c'est que le système exclut de son minimum vieillesse les plus pauvres du système. Et c'était fait par des gens qui probablement étaient de parfaite bonne volonté, mais qui comprenaient leur mission comme surtout ne n'inclure personne par erreur. Il est beaucoup plus grave dans leur tête d'inclure des gens par erreur que d'exclure des gens par erreur et le résultat c'est que les gens euh, que, que, que les gens les plus méritants, c'est à dire ceux qui en avaient le plus besoin aujourd'hui, euh, parmi ces personnes éminemment vulnérables, ont été exclus. et évidemment la crise du, du Covid a, euh, est arrivée juste après, euh, illustrant euh, l'extrême vulnérabilité de ces, de ces personnes. Euh, qui, pendant la crise du Covid, ceux qui n'avaient pas eu le, pu bénéficier de la pension, nous, nous, avons pu leur, nous, avons, nous leur avons téléphoné euh, une fois tous les deux mois à peu près à tous ces gens, ceux qui avaient été acceptés, ceux qui avaient été refusés, pour savoir comment ils, ils, ils, comment ils supportaient les confinements, euh, l'absence de contact, etc. Et nous avons conclu que cet accès au minimum de vieillesse faisait une différence considérable à la capacité pour les gens de, euh, de, de faire face à la crise et donc d'éviter des situations non seulement de, de, de faim, tout simplement, mais aussi de, de, de désespoir psychologique dans lequel euh, ces personnes âgées, isolées et, euh, et, et dans la détresse euh, ont, ont vécu la crise du Covid en Inde. Tout ça parce que une, une, une personne un peu trop zélée, disons, avait refusé à des personnes extrêmement pauvres l'entrée dans le système par erreur de faire une erreur d'inclusion. Donc, où, est, où, où cela nous, nous amène-t-il Cela nous amène, je crois, à remettre à plat, euh, au besoin en tout cas, de remettre à plat l'ensemble de l'idée de protection sociale pour mettre au centre la présomption que la vulnérabilité nous atteint tous potentiellement que les chocs de la vie ne euh, sont pas voulus ni euh, courtisés, et que la, la volonté de la grande majorité des gens, c'est de faire face à ces chocs et de se remettre euh, dans la société en tant que personne productive dès que possible. Si on pense à ça comme ça, ça nous fait changer euh, tout l'esprit euh, du système de protection sociale, où l'objectif, ce n'est plus d'exclure, mais c'est d'inclure au maximum. Ça ne veut pas forcément dire qu'on arrive à un système aussi euh, complet que le système de, de, de revenus euh, revenu basique universel, comme certains l'ont proposé. L'avantage du revenu basique universel, c'est justement qu'il y a une inclusion totale, donc personne n'est exclu. Le désavantage, c'est qu'il euh, il est très, très mal ciblé et que donc ça laisse peu euh, de ressources pour chaque personne. Mais on peut aller dans cette direction-là, où on a un système qui, a priori, inclut et qui n'exclut que certaines catégories bien définies. Par exemple, ce que j'ai proposé à l'État du, du Tamil Nadu et qu'ils sont, j'espère, en passe d'accepter, c'est de redéfinir complètement leur idée de minimum vieillesse en disant que, a priori, tout le monde est euh, un, un candidat potentiel au minimum vieillesse, tout le monde est éligible, sauf s'ils reçoivent déjà une, une retraite privée ou une retraite du gouvernement en tant qu'ancien fonctionnaire, par exemple. Donc, on ne part plus du « vous avez besoin de prouver votre besoin », mais « moi, j'ai besoin de prouver que vous, vous n'en avez pas besoin », ce qui est une différence énorme. Ça laisse beaucoup de gens potentiellement éligibles, et on peut euh, maintenant laisser au, à chaque personne le soin de prendre la décision pour eux-mêmes s'ils ont besoin de, ce, de, de cette pension ou non. Par exemple, dans le cas du, du Tamil Nadu, j'ai proposé que les, gens, les, les, les personnes âgées ne soient pas automatiquement inscrites, mais qu'elles soient inscrites lors d'examen, lors de, de, de, lors de, de, de sessions euh, dans, dans chaque village. Où, où, où tout le monde serait, euh, aurait une occasion à la fois de s'inscrire pour la pension et aussi euh, de, de, de recevoir des soins médicaux, par exemple, du, euh, un, du, euh, tester euh, pour le diabète, tester pour le cholestérol, etc., qui sont, qui sont des, des maladies chroniques euh, euh, très fortement sous-diagnostiquées dans cette population. Donc, tous les services viendraient ensemble. Les gens qui en ont besoin, qui sont la grande majorité du, du village, mais pas forcément tout le monde, viendraient. On s'assurerait qu'il y aurait un accompagnement pour que tout le monde vienne, effectivement. Et ceux qui, dire, ceux qui euh, euh, diraient non, moi, ça va, j'ai ce qu'il me faut, euh, choisiraient de ne pas venir. Même dans un système comme ça, il faudra faire attention d'aller voir les gens qui ne sont pas venus pour vérifier que ils n'en ils avaient pas besoin versus ils ne pouvaient pas y aller parce qu'ils étaient gravataires, par exemple. Mais parce que dans tout système qui a un petit peu d'exclusion, de, le désavantage, c'est qu'on euh, peut euh, exclure par erreur. Mais déjà, le principe de « a priori, vous êtes éligible, il suffit que vous veniez demander ». Euh, il, faut, il suffit que vous, vous posiez votre, votre, votre candidature, euh, change la donne. Euh, deuxième, je, deuxième chose, euh, l'avantage de ce système aussi, c'est qu'on euh, n'est pas obligé, pour prouver, pour prouver qu'on a ce besoin, de prouver qu'on est particulièrement pauvre, pour prouver qu'on qu est euh, dans un besoin extrême. Euh, de cette manière-là, au contraire, c'est un, un droit que nous avons tous. Euh, et que nous pouvons choisir à, à tout moment d'exercer. Euh, ça a l'avantage considérable d'éliminer euh, cette notion d'humiliation euh, qui fait partie aujourd'hui euh, de la protection sociale d'une manière euh, euh, permanente et extrêmement dommageable. Euh, il faut remettre au centre de la protection sociale la dignité de la personne et le respect de la personne. Et ça peut se faire s'il si est très clair que c'est un droit universel qui est exercé euh, à, par, par chaque personne au moment où il en a besoin. Euh, au cas où vous pensiez que c'est une, une utopie, une illusion, que ça ne se fera jamais, qu'il n'y aura jamais l'esprit, je voudrais vous, vous laisser avec l'exemple de la protection sociale, de la protection que nous avons tous, dont nous avons tous bénéficié pendant la crise du covid quand je dis « nous avons tous », c'est un peu différent parce qu'aux États-Unis, ça n'a pas été construit comme ça. Mais en Europe, en Europe, euh, face aux différents confinements, euh, les, euh, la protection sociale a été organisée sur le, euh, sur le mode du chômage partiel. Donc, chacun a pu garder son emploi et a pu continuer à recevoir son chèque, a priori, sans qu'il ait quoi que ce soit à faire pour le demander. Il suffisait qu'il soit dans la capacité de se rendre à son travail. Cette manière de, de, de, de percevoir, la, de, de, de, de construire la protection sociale était en quelque sorte révolutionnaire, parce que cela s'est fait dans une douceur sociale dont, dont les gens ne sont pas forcément rendus compte, ce qui est en quelque sorte une, un succès euh, de ce mouvement. Ça s'est fait dans une douceur sociale où personne n'a vu ça comme, un, comme un, un, un, une catastrophe. En ce moment, je ne peux pas aller au travail, donc je suis payée pour rester chez moi pour le moment. Cet esprit-là, je crois que nous n'avons pas su euh, l'étendre à ceux parmi nous qui étaient les plus vulnérables, par exemple ceux qui n'avaient pas d'emploi auquel se rendre. Euh, bien sûr, la, le, le chômage a été étendu, mais ceux qui n'avaient pas de chômage, par exemple, euh, et qui ont dû quand même faire des pieds et des mains, par exemple, pour avoir accès à des droits de protection sociale minimum, d'où les histoires euh, que la défenseur des droits a, a, a, a rassemblées pour nous. Donc cet esprit-là, dont la plupart des classes moyennes, des classes supérieures ont bénéficié, euh, nous n'avons pas su l'étendre euh, à, à, à au, au, au dessin euh, de la protection sociale dans son ensemble. Et surtout, nous n'avons pas su garder, je crois, cet esprit-là euh, dans les débats, par exemple, qui ont, euh, euh, qui ont eu lieu euh, pendant l'élection présidentielle vis-à-vis -vis, de la question euh, euh, du pouvoir d'achat, de la question que... De, de la vulnérabilité économique, personne n'a vraiment proposé de garder cet esprit et de repenser la protection sociale entièrement autour du fait que la vulnérabilité est un état de fait, mais qu'elle ne, elle, qu elle, elle ne serait pas vraiment euh, un, un grand euh, dommage si nous savions lui opposer une résilience sociale euh, qui, qui, qui permettrait à la résilience individuelle euh, de, de s'exprimer. Merci beaucoup, Esther Duflo, effectivement, pour toute cette présentation et surtout une vision aussi internationale, c'est ce qui est intéressant. Euh, beaucoup de vos recherches se situent en Inde. et Moi, c'était juste une petite question que je voulais vous poser parce que dans la salle, on a la chance d'avoir euh, des internationaux, des étudiants qui viennent de tous bords, des entrepreneurs. Est-ce qu'il y a une interculturalité dans la vulnérabilité Est-ce que des peuples ont une façon différente d'envisager la vulnérabilité Par exemple, aux États-Unis en Inde, ici en Europe, euh, est-ce qu'il y a une différente façon de se sentir vulnérable ou de juger les vulnérables, selon la société dans laquelle on évolue ah, le, le, Les systèmes de protection sociale sont très différents d'un pays à l'autre. Euh, et donc, la, la vulnérabilité face à la vulnérabilité, si j'ose dire, euh, est aussi très différente d'un pays à l'autre. Dans les pays les plus pauvres, la protection sociale est très limitée. Euh, les personnes... Euh, euh, par exemple, qui vivent, les agriculteurs euh, ou, les, ou les, les personnes qui vivent dans, dans les campagnes, même s'ils n'ont pas de terrain agricole à eux, euh, vivent dans une vi vulnérabilité euh, euh, constante, beaucoup plus forte, que celle que nous ex que nous, dont, dont, dont nous faisons l'expérience euh, chez nous. Donc, l'emprise, la, la, la, la, disons, face aux éléments, que ce soit les éléments euh, de... de, de, de euh, Naturelle ou les éléments sociaux est beaucoup plus forte dans les pays pauvres que dans les pays riches. Euh, ce qui change évidemment le rapport à la vulnérabilité, ce qui change, euh, ce qui conduit justement à ces, ces, ces comportements autoprotecteurs euh, qui peuvent être un peu euh, limitants sur la capacité pour les gens de trouver leur propre potentiel. Euh, aux États-Unis, euh, la, la, la vulnérabilité est est très grande parce que la protection sociale est, est, est plus faible. Euh, L'assurance chômage est, est, est très courte. Euh, les gens Au bout de, de très peu de semaines, les gens perdent leurs droits. Euh, donc la vulnérabilité ne se traduit pas par, par exemple, une longue recherche d'emploi. Elle se traduit soit par une sortie du, euh, du marché du travail... Ce qu'on ignore souvent aux États-Unis, quand on, de la France, on, on parle des États-Unis, on dit, oh, il y a très peu de chômage aux États-Unis, c'est vrai. Mais il y a aussi euh, beaucoup de gens qui sont plus du tout dans le marché du travail, par exemple, parce qu'ils ont choisi comme réponse à la vulnérabilité euh, euh, la, la sortie par euh, euh, l'accès à l'assurance handicap. Je dis « choisi » avec des guillemets, parce que c'est jamais un choix complet, mais ça peut être, pour, pour, pour certains, la seule porte de sortie alors que d'autres, euh, par exemple en, en France, auraient eu accès aux assurances chômage suffisamment longtemps pour trouver un emploi euh, qui, soit, qui soit compatible avec leur, euh, le mal de dos ou le, ou, ou le mal-être qu'ils expérimentent dans leur vie. Donc on voit des, des, une, une, une réponse sociale à la vulnérabilité qui est encore plus violente et encore plus inexistante aux États-Unis qu'en en Europe continentale. Donc on va passer aux questions de la salle et je crois que... Monsieur Sidos, effectivement, aimerait vous parler. Donc on est en bas de scène. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir le voir. C'est parfait. Je veux vous remercier pour votre témoignage. Merci également d'être parmi nous et en particulier d'être parmi nous euh, malgré la Covid. Nous sommes très, très sensibles. Et je vais me faire l'interprète des 300 participants à ces journées de l'UCLI, euh, ici à Lyon, pour vous souhaiter un prompt rétablissement. J'ai une question embarrassante. Imaginez que vous soyez en situation de pouvoir en France, aujourd'hui, mais de pouvoir à un coup. Et vous avez une décision à prendre qui sera appliquée pour lutter contre la pauvreté. Quelle serait cette décision Je crois que je vais malheureusement faire un pas de côté parce que j'ai fait toute une carrière très productrice en disant qu'il n'y a pas de solution miracle à quoi que ce soit. Et que donc, euh, je ne peux pas vous donner une, une mesure qui, qui résoudrait. Où, tous les problèmes euh, euh, et, comme, comme dit il n'y a pas de balle physique il y a un millier de une, une galaxie, euh, de d'interventions qui sont adaptées à différents programmes maintenant euh, si j'étais si je devais faire une, une chose je pourrais quand même faire une chose même si ça ne résoudrait pas tous les problèmes je vais vous dire ce que je ne ferai pas. Ça, ça paraîtra assez. Euh, je ne rendrai pas le RSA personnel euh, à l'accès au, au, à l'emploi. La, euh, toutes les recherches montrent que euh, l'accès à un revenu minimum, que ce soit dans les pays riches, dans les pays pauvres ou dans les pays à moyen revenu, que l'accès à un revenu minimum garanti ne décourage pas les gens de travailler. Au contraire, quand on voit, souvent on voit pas de, de relation vraiment entre le travail des gens et euh, s'ils sont, euh, euh, euh, sont employés ou pas, ou s'il y a simplement pas de relation. Mais quand il y en a une, elle a tendance à aller dans le sens opposé. donner, donner aux gens la possibilité d'avoir une, une sécurité, un filet de sécurité, euh, euh, leur donne l'énergie à la fois euh, mentale et euh, les moyens euh, euh, financiers, par exemple, euh, d'accès au logement, d'accès à, à, à, à, à des, des solutions de, de garde pour leurs enfants, s'ils si en ont, etc., euh, de pouvoir partir de leur, de leur, de leur maison familiale s'ils sont jeunes et qu'ils puissent prendre un appartement dans une ville où il y a un emploi, d'avoir accès à une voiture, d'avoir accès à toutes ces choses-là qui en fait sont souvent des préalables à l'emploi, la, à la, à la à, à, à euh, sont favorisés par l'accès à un revenu euh, même faible, euh, mais garanti pour une période de temps. Donc, euh, l'idée de rendre le... Et, et en plus de tout ça, il y a l'effet de libération psychologique qui a été documenté à nouveau dans les recherches, à la fois euh, dans les pays les plus riches ou dans les pays les plus pauvres, où tout d'un coup les gens euh, sont plus capables de se concentrer sur ce qu'ils font. D'autre part, plus, plus de capacité de travailler et travaillent mieux quand ils ne sont pas effrayés par, la, par, par toutes les questions de fin de mois qui se posent, qui se posent à eux. Euh, donc, euh, donc une chose que je ne ferai pas, c'est de rendre euh, le RSA conditionnel, au contraire j'aurais plutôt une garantie euh, pour les jeunes jeunes. Euh, euh, qui euh, donc j'étendrai le RSA aux plus jeunes euh, de manière inconditionnelle pour ceux qui le demandent et en ont besoin, en mettant bien sûr tous les services euh, accessoires à leur disposition, euh, mais sans euh, supposer qu'il faut que les choses soient il faut donner aux gens une carotte parce qu'il ou un bâton, parce que sinon, ils seront incapables de se mettre au travail. Je crois que ça, ça euh, pour moi, ce serait la première pierre euh, euh, du système de solidarité euh, plus humain et plus respectueux de la personne euh, que, que j'appelais de mes voeux dans mon intervention et que si j'étais au pouvoir, je vous ai pas la dernière pierre, mais ce serait bien. Merci d'abord de ce que vous nous dites parce que c'est prendre un peu le, le contre-pied des idées qui, qui sont dominantes. Vous, vous savez bien qu'il y a encore quelques années, quelqu'un parlait du, du cancer de la protection sociale. Cette idée reste encore en France et on l'a vu dans, dans des débats pour les présidentielles, dans le choix et les orientations et les populations qu'on devrait sortir de, de ces aides. Donc, merci pour ce... Ce regard qui nous amène à changer de montagne et donc de, de penser la, la protection autrement. Mais je voudrais vous, vous poser une question euh, un, un peu au-delà. Euh, vous voyez, euh, on, on a parlé euh, du Covid, personne, même si académiquement on savait qu'une pandémie majeure reviendrait euh, dans notre société, après le SRAS, après euh, la grippe de Hong Kong, on, on savait que quelque chose devrait arriver. Mais euh, le savoir ne nous a pas permis de prendre des dispositions, d'anticiper et de prévenir. Nous avons beaucoup parlé ce matin de « mieux vaut prévenir que guérir ». Euh, donc ça, on ne l'avait pas vu et on n'a pas vu que juste à peine le Covid même pas terminé, euh, c'est un million de morts encore euh, enfin, qui, qui s'additionnent, je parle des États-Unis, euh, arrive une guerre et, et un mouvement de plaque tectonique qui va porter des, des, des, des conséquences dont on ne mesure pas encore les choses. Il, y a, il faut remonter à 50 ans pour avoir vécu le, la bascule dans notre monde de, de mouvements de cette ampleur. Donc, Mieux vaut prévenir que guérir. Et vous êtes économiste, nous l'avons dit ce matin, je, je, je, je citais la, la formule l'équivalent en anglais qui est euh, une once de prévention vaut, et on, on parle d'argent, vaut une livre de guérison. Donc, euh, comment, euh, fort de ces éléments, quelle expérience nous tirons et comment essayer de, de nous projeter et de prévenir plutôt que de passer notre temps à guérir, ce qui coûte infiniment plus cher. Merci. Merci, euh, c'est une excellente question. Euh, D'abord, vous mettez vraiment le doigt sur quelque chose qui est aussi profondément humain, euh, qu'on appelle le biais de projection. C'est-à-dire, on a toujours pensé, on a toujours à penser que la situation actuelle, l'état dans l'esprit dans lequel on se trouve aujourd'hui, ou l'état du monde aujourd'hui, perdurera dans, dans le futur. Donc même si, par exemple, on savait qu'un ou l'autre il y aurait une, une pandémie on a vraiment énormément de mal à y penser euh, tant qu'elle qu n'est pas arrivée euh, quand n'est pas juste devant nous et on c'est à la fois chaque individu euh, ce qui est peut-être une réponse euh, optimale et, et du point de vue de l'évolution on ne peut pas s'inquiéter de tout à la fois donc, euh, mais aussi on malheureusement et nos, nos, nos dirigeants nos systèmes, de, nos, nos systèmes de santé nos systèmes protection, etc., qui là, pour le coup, c'est le travail d'être prêt. Euh, mais c'est quelque chose qu que, qui, qui revient en, en permanence. Je me souviens, euh, le, le, le premier jour du confinement, on doit être le, le, le 19 mars, ou le, enfin, dans les premiers jours du confinement, euh, euh, mes enfants, qui n'avaient donc pas euh, école, ont, ont regardé une vidéo de, de l'émission « C'est pas sorcier », qui datait de, de, de 10 ans de la crise de H1N1 où euh, un, un, un scientifique expliquait comment une pandémie euh, euh, de grippe euh, se produirait et qu'est-ce qui se produirait dans, dans le monde à ce moment-là. Et j'écoutais euh, cette émission en même temps qu'eux et je me suis dit, c'est incroyable, on le sait depuis 10 ans parce que tout ce qu'ils disait, c'était ce qui était exactement en train de se produire. On le, dit, on le sait depuis 10 ans. Et pourquoi c'était pas du tout, par exemple, dans l'esprit à moi et c'était pas du tout dans l'esprit de, de beaucoup d'autres. Cela dit, on était quand même peut-être moins pas près que, que on le pense maintenant. C'est-à-dire, par exemple, le, le vaccin euh, qui est apparu euh, miraculeusement rapidement n'est pas apparu miraculeusement rapidement parce que euh, euh, les chercheurs de de, de BioNTech et de Moderna sont pas seulement. Il est apparu miraculeusement rapidement parce qu'il y avait, euh, euh, par exemple, ils étaient déjà très proches d'un vaccin type contre le, le virus RSV qui est la pathologie chez les nouveaux-nés. Et donc, le concept du vaccin était déjà, euh, existait déjà. Euh, beaucoup de, de, de, de notions, beaucoup de de problèmes techniques euh, avaient été déjà résolus dans le cas du, du, du, du virus RSV et ils étaient sur le point de, de lancer leurs essais cliniques pour le RSV. Et donc, toute cette science, en fait, a pu se, euh, se déployer extrêmement rapidement euh, dans le cas du... sur le problème du COVID, qui était un nouveau problème, euh, euh, parce qu'elle était en, en place pour le faire euh, et grâce euh, pour le en tout cas, pour le cas dans le cas de Moderna, à des, des investissements euh, énormes euh, dès le départ. Donc, il euh, y, y a quand même une préparation qui existe. Comme on ne sait pas pour quelle crise on se prépare, la préparation est euh, de la forme d'avoir euh, une, euh, une science solide et bien, euh, et bien financée, euh, d'accepter de financer la recherche fondamentale, parce qu'on euh, ne sait jamais quelle recherche amener au, à la recherche appliquée donc, pour, besoin pour la prochaine crise. Donc, en quelque sorte, sachant euh, cette, vulnérabilité, cette vulnérabilité auquel nous, nous, nous faisons face, se préparer euh, dans, dans ces domaines vraiment long terme, c'est aussi une manière de se préparer. On peut, euh, euh, du, du, au point de vue euh, économique, nous étions aussi en quelque sorte plus près que euh, que nous donnons crédit. Don ça a été extrêmement rapide de mettre en place, par exemple en Europe, le, le, quoi qu'il en coûte, euh, qui a permis au moins de, de, de garder les gens euh, en emploi quand on n'avait pas d'autre idée de ce qu'il fallait faire pour, pour prévenir euh, euh, les, les, les infections, enfin, la, la, la, la catastrophe de, de, de, de millions d'infections en même temps. Euh, Effectivement, c est, c est, ça coûte très cher de payer les gens à rester chez eux, mais en même temps, c'était possible. Et c'était possible en, en, 2010, en 2020. Ça n'avait pas été possible en, en 2008, quand la, quand la crise était finie, parce qu'on n'était pas prêts. Que notre impréparation, notre impréparation d'une crise a quand même permis de nous préparer pour la préparation. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus se, faut se, se désespérer en. Qu'il euh, ne faut pas non plus trop se désespérer, on n'est jamais prêt pour rien, etc. On peut toujours faire mieux, mais en même temps, euh, je crois qu'en fait, si on regarde euh, ce qui s'est passé euh, dans le, le cas de la crise du Covid, ça aurait été bien, bien pire si on avait été moins préparé, ce qui était parfaitement possible. D'où euh, la réponse à votre question comment être prêt euh, je pense qu'on peut être prêt en, en prévenant, euh, en, en apprenant de chaque crise. Par exemple, pour la prochaine pandémie, je pense qu'on est, on est beaucoup plus prêt aujourd'hui, de manière à ce qu'on était beaucoup plus prêt pour un choc économique, parce qu'on c'est un petit peu ce qu'il faut faire pour éviter euh, l'emballement de la petite économie. Euh, de, de la même manière aujourd'hui, on sait par exemple que, euh, dès qu a, idéalement, dès que quelqu'un est malade, il ne faut pas simplement cette possibilité-là évitera euh, euh, une, une grosse partie des, des, des désastres qu'on a connus au début de la pandémie. Euh, donc, garder les yeux ouverts sur ces, sur ces leçons euh, et les, euh, continuer à, à, à vacciner les populations pour les, pour les pandémies, par exemple, continuer à vacciner les populations, que ce soit dans les pays riches ou dans les pays pauvres. Pensez à notre, à notre euh, monde, comme un monde unique et interconnecté, à nous aider à Les prochaines crises, maintenant, on commence à ignorer, c'est des catastrophes climatiques. Et ça, pour ça, on sait un petit peu quoi faire. Mais est-ce qu'on a la volonté de le faire Probablement, à ce moment, non. Parce qu'on se dit, à nouveau, il y a ce cri de projection en disant, pour l'instant, on a d'autres problèmes plus urgents. Je crois que si on devait apprendre une chose de la crise du Covid, c'est qu'on a ces problèmes de projection, que parfois les scientifiques prènent que les crises qu'ils annoncent se produisent en réalité. Et donc, euh, euh, si s'ils posent des, euh, des, des moyens pour les éviter, il ne faut pas hésiter à les, à les prendre en compte. Non. Merci. Bonjour Esther, la Patrick Artus. Il y a deux problèmes. Euh qui apparaissent. Le premier, ça coûte énormément d'argent. Est-ce est que tu évalues le coût des politiques sociales que tu préconises Est-ce que c'est accessible Et Le deuxième problème, c'est qu'en général, quand ils reviennent dans le marché du travail, ils restent très très longtemps, même de façon définitive, dans des emplois assez peu qualifiés, assez, euh, au niveau finalement de qualification de départ. Est-ce qu'on sait traiter ça, c'est-à-dire faire progresser les gens une fois qu'on a fait ces politiques de retour à l'emploi Alors, euh, sur la question des coûts, euh, il y a deux aspects, c'est-à-dire, euh, euh, un c'est le ciblage, euh, et, et donc est-ce qu'on euh, est -ce, euh, est -ce qu rend ces services euh, univers, universels euh, donc, euh, allant vers le revenu minimum universel par exemple ou est-ce qu'on le rend euh, euh, ou est-ce qu'on le cible aux gens qui sont le plus euh, euh, susceptibles qui sont le, par exemple qui sont le plus touchés qui sont le plus à, à, à, le plus, euh, plus victime de coûts euh, et, et, et donc il y, y a un arbitrage entre les deux euh, dans des pays euh, où le, les services statistiques sont Très faible par exemple euh, les pays d'afrique ou, ou en inde etc où c'est très difficile de cibler les gens aller vers l'universel mais donner des, des, des, des subventions très très faibles euh, peut être efficace et donc re, euh, compter sur le euh, sur, sur le fait que les gens s'auto-sélectent en dehors de ce programme. dans nos pays dans nos pays comme la france où on a un appareil statistique qui est puissant on est capable de collecter de bonnes données sur les gens, on peut euh, cibler les gens qui réduit les coûts, on dit, c'est quand, euh, quand même des coûts importants. Euh, donc il faut bien que ça vienne de quelque part. Euh, je pense qu'on a besoin de... D'un euh, autre côté, on, on, on, on a aussi une capacité fiscale très forte en France, on, on taxe presque 40% de, euh, du PIB. Euh, on pourrait... Euh, organise on pourrait utiliser une partie de cette masse fiscale à ce genre d'opération euh, où on, on, on a la capacité en réalité d'augmenter de, de, de, par exemple la, la, la, progressivité, du, la progressivité de l'impôt pour, euh, pour débloquer les fonds qui, qui sont nécessaires à faire ça. Ce qui est important c'est que c'est pas le genre de politique, peut, de politique comme ce des politiques permanentes c'est pas des politiques qu'on on peut dire on va les financer avec des emprunts. Il ben, faudra bien que ça vienne quelque part. Et effectivement, il faut y penser dans le cadre. Moi, pour moi, c'est une priorité tellement importante de ne pas laisser euh, des gens sur le, sur le carreau, euh, à la fois pour ces gens-là, mais aussi pour tous les autres gens qui sont terrifiés d'être sur le carreau et, et, et, et qui sont euh, donc euh, dont, la, dont la vie entière est, est, est euh, pourrie en fait par cette peur. Euh, que c'est, euh, pour moi ce serait une priorité, euh, une priorité extrêmement essentielle du, de, euh, du budget enfin de, de ce que je ferais avec si j'avais un budget, c'est pour ça que j'ai répondu à cette question de cette manière là euh, je suis bien consciente qu'il faudrait bien que l'argent vienne de quelque part euh, sur la, la question des, des carrières euh, c'est une excellente question euh, je, je connais pas je, malheureusement je ne connais pas la réponse parce que dans, le, dans les études qui ont été faites, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, on a des, des, des résultats de, de la formation professionnelle, des formations euh, euh, carrières, etc. ne sont pas excellents. On essaye de, de, de former les gens, de former les gens, de former les gens, et on ne trouve pas vraiment de. Les résultats ne sont vraiment pas du tout, pas du tout, euh, pas du tout au rendez-vous. Euh, euh, Est-ce que c'est un Je ne pense pas que ce soit un problème philosophique avec la formation, mais c'est un problème auquel on fait face aujourd'hui, étant donné les formations qui sont, qui sont disponibles. Et ce n'est pas un problème français, c'est un problème qu'on retrouve partout ça a été testé. Euh, une, une solution auquel euh, euh, j'ai pensé, moi, c'est de, euh, de penser euh, à la création d'emplois euh, dans, dans des secteurs euh, qui seront toujours euh, très fort, qui auront toujours une, besoin d'une très forte présence humaine. Euh, et dans des secteurs qui, par ailleurs, nous sommes prêts à, à subventionner en tant que société parce qu'on pense qu'il y a des retours sur investissement importants. Donc je pense à la à, aux soins aux personnes âgées euh, et à la, à la petite enfance. Qui on, on, dans, la, dans les soins aux personnes âgées euh, et euh, ou aux personnes dépendantes euh, pour des raisons de il euh, euh, y a un énorme besoin de, de, de, de, de personnel il nous manque euh, terriblement de personnel à tous les niveaux que ce soit à des niveaux entrés ou à des niveaux plus élevés il y a des possibilités peut-être qu'il n'existe pas dans notre carrière et dans la petite enfance même et donc d'avoir d'utiliser ces secteurs là en disant on va les sur euh, euh, au niveau euh, euh, national d'une part parce qu'on pense que c'est important d'autre part parce que ça nous des, euh, peuvent être euh, des, des, des, des perspectives de carrière euh, pour euh, des personnes qui sont par, par ailleurs en difficulté peuvent être une, une manière de toucher sur les deux tableaux. C'est quelque chose que, que euh, je ne peux pas citer des recherches qui ont montré que c'était euh, à faire, mais par contre je peux citer de nombreuses recherches qui euh, qui montrent que l'investissement dans, dans, dans le soin aux personnes âgées dépendantes et dans la petite enfance a d'énormes retours sociaux et euh, euh, le fait que d'aider les gens à commencer un job a d'énormes retours individuels sur ces personnes-là aussi. Bonjour, merci pour votre présentation. Je suis Didier Prince-Agbojan, enseignant-chercheur euh, en développement intégral, écologie et éthique. Et je participe à un groupe de recherche Priora sur les, les pratiques innovantes et responsables des organisations. J'ai deux questions à vous poser. Alors, Ma première porte sur euh, l'accès à un revenu euh, citoyen qui serait un revenu universel. Vous avez, euh, avez euh, l'impression de reconnaître qu'on pourrait avoir une politique sociale de revenus citoyen et universel tout en... Euh, tout en mettant l'accent sur les limites de ciblage. Alors j'aimerais que vous développiez un peu plus cette euh, limite de ciblage. Je pense à l'expérience à finlandaise qui s'est arrêtée euh, euh, considérant un peu que voilà, cette politique sociale n'était pas forcément adaptée. Sachant aussi que le, les politiques sociales finlandaises sont assez les plus protectrices. Ma deuxième question porte sur les, les organisations. Euh, effectivement, ça prolonge la, la question qui vient d'être posée. Est-ce que dans les organisations et les entreprises, euh, l'idée d'avoir une protection sociale collective euh, ou mutuelle, pourrait permettre, euh, pareil, euh, en prenant vos mots, une certaine libération euh, psychologique, émancipation, et la créativité pour euh, des performances sociales de ces organisations. Je vous remercie. Pour la première question, je crois que les, les, les recommandations sont très différentes pour les pays les plus riches et les pays les plus pauvres. Euh, dans un pays comme la Finlande, euh, ou comme la France d'ailleurs, euh, ce n'est pas du tout clair à mon avis qu'on ait besoin d'un revenu citoyen universel euh, parce qu'on est, on est capable euh, d'identifier les gens qui ont euh, le plus besoin d'aide et on est aussi capable d'organiser une aide qui est modulée par euh, Certaines personnes ont besoin de revenus, certaines personnes ont besoin d'un logement social, certaines personnes ont besoin de, de, de, de, de, de soins pour leurs enfants euh, qui soient subventionnés, etc., et la réalité, c'est qu'on ne peut pas tout faire. Et ce qui s'est passé en Finlande, c'est que l'expérience a remplacé, dans l'expérience qui avait été menée, ça rem... en fait, ce n'était pas en plus. Ça a remplacé euh, toute une série d'aides euh, parcellaires, disons, qui étaient programme par programme, par euh, un, un, un, un chèque universel. Or, euh, euh, en fait, les, les, les organisateurs de l'expérience voyaient probablement l'aspect parcellaire de l'aide comme un désavantage. Mais en fait, ça peut être un avantage si euh, cette partialisation répond au fait que différentes personnes ont différents besoins. Donc, on est capable dans des sociétés qui sont, qui sont très bien organisées, comme la Finlande ou comme la France, euh, euh, d'identifier qui a besoin d'aide, qui a besoin de quelle aide. Dans ce cas-là, euh, il vaut mieux le faire comme ça. Euh, donc, euh, euh, si une personne qui est dans la très grande pauvreté a besoin d'un revenu, on peut lui donner un revenu. Si une personne, si un, un, un jeune... Euh, qui, euh, qui peut tout à fait euh, euh, travailler euh, euh, a besoin d'un logement parce qu'il peut continuer ses études et travailler en même temps etc on peut lui donner un logement etc donc dans, dans l'ensemble euh, euh, la, la, euh, on, on ne peut pas faire un revenu citoyen et ça n'importe qui qui dit le contraire se perd cette illusion on ne peut pas faire un revenu d ici, d ici citoyen sans, sans remplacer un très grand nombre des aides que nous avons déjà dans le revenu citoyen. Et euh, ça ne vaut euh, le coup que si on est... Euh, euh, on pense que la plupart de ces aides sont, sont inutiles ou euh, si... Euh, est, est tellement inutiles vaut a beaucoup de donner à des revenus citoyens à des gens comme moi qui, qui n'en ont pas besoin. Donc je pense que dans les pays riches, en fait, ça ne se justifie pas euh, vraiment. Il faut garder certains aspects de... de, de, de de l'esprit, la philosophie du revenu citoyen qui est le droit à, de chacun à, euh, euh, à ce dont il a besoin pour euh, surmonter les actions de la vie, mais euh, être capable de garder la flexibilité, de le moduler dans ceux qui en ont vraiment besoin et de quels besoin ils ont. Euh, je, euh, une autre en particulier, je pense que c'est extrêmement important pour les gens d'avoir un emploi euh, et euh, pour beaucoup de personnes, ils euh, seraient plus heureux euh, s'ils si pouvaient avoir un accès à un emploi qui fonctionnait pour l'employeur que s'ils avaient les, cette subvention euh, directement dans leur, leur compte en banque. C'est pas vrai pour tout le monde, mais, mais c'est vrai pour certains. Maintenant, dans les pays très, très pauvres, qui n'ont pas d'appareil statistique pour identifier facilement les gens, euh, qui euh, euh, n'ont pas euh, la capacité euh, simplement bureaucratique d'organiser différents programmes et de les cibler effectivement, alors cela peut valoir le coup de remplacer euh, euh, un certain nombre des, des, des, des, des schémas qui existent aujourd'hui et de les transformer en, en un revenu euh, euh, citoyen. Ce, ce, que, ce que nous décrivons avec Abedjit Vanerjee, c'est un revenu ultra minimum, ultra basique. C'est-à-dire, si ce revenu est suffisamment, le revenu doit être suffisamment faible dans ce pays pauvre pour éviter que les gens pour garantir que les gens n'aient pas, pas faim et soient capables de subvenir à, à leur, euh, aux besoins de leur famille et à eux-mêmes, euh, mais euh, soient suffisamment faits pour permettre à tout le monde, de pour que ce soit supportable pour le budget, et aussi pour que euh, le, le, les gens qui n'en ont pas besoin euh, ne, prennent pas le, le, ne prennent pas la peine de le demander. Donc ce que nous proposons pour, euh, euh, disons pour régler ce problème de ciblage, c'est d'avoir recours à l'auto-ciblage, en disant, demandant aux gens de, de, de, de, de le demander tous, tous les mois, par exemple, d'une manière très simple. Ça peut être même fait sur votre téléphone, mais il y a au moins un acte qui est à se demander « est-ce que j'ai vraiment besoin d'aide »« Est-ce que j'ai vraiment besoin de, de, de 100 euros ce mois-ci ou pas euh, ?» et, euh, et, et juste cela, c'est l'idée de gens qui disent « non, je ne peux pas dire ça, en réalité, je, je n'en ai pas besoin ce mois-ci. Euh, » Donc, c'est l'arbitrage que, que nous proposons. En plus de ça, il y a des expériences intéressantes. Par exemple, au Togo, pendant le, le Covid, il y a eu la mise en place d'un revenu citoyen, mais qui était conditionné à, euh, à, à, à un prisme très simple euh, sur la, la, le niveau de, de richesse de la région. Et euh, si les gens euh, utilisaient énormément leur téléphone, qui est un bon signe de... de d'un bien-être économique important. Donc, on peut utiliser des, des, des filtres très, très simples euh, qui permettent de, de, de faire un ciblage qui n'est pas compliqué et qui euh, permettent à chaque, euh, chaque euro ou chaque dollar ou chaque roupie euh, d'aller euh, en plus loin. Euh, sur le, votre deuxième question, euh, je pense que ces revenus… C est, c est, c est, c est, ces systèmes de protection mutualiste sont parfaitement euh, euh, valables et en quelque sorte historiquement ils, ils existaient dans les, dans les entreprises, euh, à la fois euh, sur le mode insurantiel, mais aussi sur le mode d'équité de, de, de, en général, de s'assurer que les gens euh, qu'il n'y ait pas des gens qui gagnent beaucoup plus d'autres, beaucoup plus que d'autres, etc. Mais il euh, y, y a une forte pression euh, contre ces systèmes euh, qui vient du disons, du marché capitaliste. Donc je pense que c'est un peu dangereux de compter sur les, sur les entreprises pour le mettre en place et le maintenir. Et que la raison pour laquelle on a une société et des gouvernements, c'est pour s'assurer que les gens ne soient pas euh, dépendants de leur entreprise particulière, pour s'assurer qu'ils aient accès à une, une protection sociale digne euh, quand ils en ont besoin. Est-ce que l'on pourrait, d'après vous, d'après vos travaux, euh, appliquer un petit peu à la vulnérabilité ce que le sociologue Pogam applique à l'exclusion, à savoir un concept d'horizon qu'on ne peut pas définir autrement que par des situations concrètes, multiples, mais aussi parce que c'est plus un processus qu'un état de fait. Euh, la réponse est sûrement oui, mais pour, être, pour aller plus dans le détail, je pense qu'il faudrait discuter justement de qu qu'est-ce euh, qu que ça implique euh, concrètement. Mais j'aime beaucoup le terme d'horizon, moi j'utilise le terme espoir en disant euh, que justement, par exemple, euh, l'accès, l'aide, à un moment donné, peut, la raison pour laquelle on peut débloquer certaines situations, c'est parce que ça ouvre euh, des horizons, c'est votre terme, et je l'aime, ou, euh, ou, ou des espoirs, c'est le terme que, que, que j'ai utilisé, et que cet espoir-là, en fait, crée une capabilité, qui, ou, ou révèle une capacité qui était présente chez la personne. Et euh, donc, ça, en fait, on augmente on, on, on, en aidant quelqu'un euh, qui fait face à une crise, à un moment donné, on n'est pas seulement, euh, euh, on, on ne colmate pas seulement une, une fissure, en fait, on, on, on, on augmente euh, le champ des possibles. Et il faut garder ça en compte quand on se pose, par exemple, les questions de budget qui étaient posées par, par M. Artus. Merci beaucoup Esther Duflo, merci infiniment d'avoir pris part à nos discussions. Je sais qu'il y a encore de nombreuses questions et on attend toujours vos recherches. Donc, n'hésitez pas si c'est bien ça. On retrouve tous vos travaux sur povertyactionlab.org. Est-ce que c'est bien ça C'est le meilleur moyen de suivre C'est parfait, c'est donc noté. Et puis, bien sûr, on retrouvera tout le compte rendu de cette rencontre sur de Luclip.fr. Esther Dufault, prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci.